Bonjour à tous, c'est idem, on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube, une vidéo présentation. Ah oh, shit, here we go again. Alors déjà, je m'appelle Mehdi, j'ai 15 ans et depuis longtemps je voulais ouvrir une chaîne YouTube. Raconte pas ta vie, fils de pute. Seulement, j'avais pas un bon PC, un PC adéquat. J'avais un vieux Lenovo nouveau, qui datait du tout 18e siècle. Là. Et pour vous dire à quel point il était pourri, je pouvais voulais même pas mettre des effets sur PowerPoint. <rire> Les croix de tout le monde, je vais faire. Mais bon, au final, j'ai acheté un HP Litbook, il est nickel. Hein. Bon, je peux toujours pas lancer des jeux comme GTA V, euh, BO4, etc. Parce que c'est un PC portable, et il est pas, est pas un PC gamer quoi. Mais on va aussi lancer certains jeux comme Fortnite euh, Warzone. Apparemment, je peux lancer Warzone, je ne l'ai pas testé. Mais... Ah, à faire! À faire. Donc, bon, bon j'ai acheté aussi Adobe Premiere Pro pour faire le montage. Bon, je suis qu'un débutant, j'ai regardé quelques tutos sur YouTube. Et du coup, comme je suis qu'un débutant, je ferai une vidéo par semaine. Car je préfère faire de la qualité à la quantité. Et au fil du temps, le montage il me prendra moins de temps. Et donc, deux vidéos par semaine. N'hésitez pas à me faire part de votre avis de cette vidéo donc, sur le montage. Donc, comme ça, je pourrais améliorer le montage. Hein. Ou, ouais, améliorer le montage, donc améliorer. Et donc voilà. J'ai aussi acheté photoshop pour le montage photo, donc euh, c'est avec photoshop que j'ai créé euh, mon logo. Il est pas ouf, je vais pas vous mentir, il est pas ouf. Donc si vous savez faire des logos, n'hésitez pas à me contacter, ça me ferait extrêmement plaisir. Ma chaîne sera en grande partie des vidéos gaming, mais il y aura bien évidemment des autres types de vidéos pour diversifier la chaîne. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve chaque dimanche pour une nouvelle vidéo. Ah oui, j'allais oublier, j'ai une PS4 donc il y aura des lives tous les mercredis pendant une heure sur un jeu.